Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver euh, à midi, un peu gris, sur le canapé bleu. Je suis très heureuse de recevoir Christophe Chevardet aujourd'hui, euh, qui, avec euh, son sourire et sa bonne humeur, remplace le soleil allègrement. Bonjour Christophe, si tu veux bien te présenter en quelques mots. Grand bonjour anne euh, Me présente en quelques mots, Christophe. Euh, ben maintenant, en position soleil, euh, vas-y, fais-nous euh... rêver <rire> Euh, j'aime profiter de la vie, j'aime savourer la vie, j'aime m'engager, j'aime bouger, j'aime que ça bouge. Et euh, du coup, bah voilà, professionnellement comme familialement comme euh, associativement, il euh, y a de l'énergie euh, autour de moi. Voilà. Alors, Et en moi. je sais que sur la partie associative, tu es entre autres, hein, parce qu'on ne va pas faire une liste exhaustive, euh, animateur pour RCN depuis quelques années. Il Président de la radio depuis 2016. Voilà. Euh, D'un point de vue euh, professionnel, tu as fait une carrière assez longue et variée dans la communication, qui est ton cœur de métier, mm. euh, les médias euh, entre autres. Euh, tu es depuis un peu plus de cinq ans, il me semble, et tu pas à me reprendre, hein, euh, si je dis une bêtise, ça me fera le casse de flageller Aurélie. Euh, directeur de cabinet euh, pour François Werner sur Villers-les-Nancy. Et tu es euh, par ailleurs élu sur euh, ta commune. Et c'est les Nancy. Et c'est les Nancy. Euh, donc c'est très politique tout ça. Euh, tu es passionné a priori. Et je vais te demander pourquoi Pourquoi cet engagement et pourquoi cette voix euh, Ça vient de l'enfance. Euh, je crois que j'avais. Euh premier souvenir que je dois avoir 6-7 ans quand je fais les premiers tractages avec mon papa. Et euh et c'était la permission de sortir le soir, on tractait avec mon père, et puis, euh, et, puis, euh, et puis on rencontrait les gens, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis voilà. Tu veux vraiment le vrai, le vrai premier ouais, souvenir bah oui. Le, le vrai premier souvenir, ça, ça fait un peu pathos, et j'hésite toujours. Non, c'est pas grave. Donc, on enlève le pathos, mais c'est vraiment ça qui m'a marqué. Non, on garde le pathos, ça fait un carton sur TF1, on, on prend le pathos. Alors, alors, alors, on garde le pathos, mais c'était le, le 24 décembre, dans l'après-midi, mon père avait un petit malaise cardiaque quelques mois avant et il me dit il faut que tu viennes avec moi euh, pour euh, une mamie et euh, j'avais pas très envie parce que le 24 on était en vacances et je pouvais jouer avec les, les copains et puis euh, il m'emmène chez une mamie euh, dans mon quartier et il avait fallu découper une palette en bois pour qu'elle puisse se chauffer euh, pour la nuit de noël parce que sinon il n'y avait plus de bois pour qu'elle se chauffe et euh, en quelle oui. année Oh, je devais avoir 10 ans, tout comme ça. Voilà. Bah, du coup, je te laisse faire le calcul. Je et, voilà. Pas te faire. <rire> et voilà, je t'ai répondu. Et, euh, <rire> et, voilà. et là, je crois que ça, ça a vraiment été... Euh, C'est le côté, tu vois, ça m'avait enquiquiné de... De devoir le faire. De devoir le faire, et en même temps, de se dire j'ai été utile à quelque chose le 24 décembre, parce qu'après, euh, en famille, on était allé à la messe, tout ça. Ça m'avait quand même un peu, euh, un, peu, un peu retourné, un peu emmulé. je crois que ça, ça fait partie des deux motivations euh, leviers qui m'ont donné envie de m'engager. Ouais, ouais. Et après, euh, j'ai toujours été comme ça, toujours. Donc, délégué de classe Oui, délégué de classe. <rire> alors, pas, alors, pas trop, parce que... Après, euh, pendant les années collèges collège, j'ai commencé la radio associative aussi. Donc, je me suis très vite engagé, très fort dans la radio associative. Donc, j'ai fait un peu de délégué de classe, oui, de 3 ans. Euh, mais après, j'ai fait beaucoup de radio au lycée, par exemple. J'ai même redoublé ma seconde parce que j'avais fait un peu plus de radio que de lycée. Ah, tu vas ouais. mettre leur doublement sur le dos de la radio. Et ta part, Non, je ne le mets pas sur le dos de la radio. Non, mes parents étaient vachement compréhensifs en disant bah, « Tu t'es éclaté ailleurs, tu as appris autre chose ailleurs. » voilà donc. Euh, non, non. Je, je Et puis, en plus, c'était la bonne année pour redoubler, parce qu'il n'y avait pas encore les examens, donc euh, <rire> c'était J'ai pris cette option-là aussi, aussi également redoubler voilà, voilà, ma seconde. Voilà, voilà, et voilà. c'était une excellente année, je C'était l'année où voilà, voilà, voilà. Donc, voilà, donc ça, et voilà, donc ça rebond vraiment loin, quoi. Voilà. Du coup, euh, dire cab, euh, dire cab à Villers, pour, euh, pour François Werner, donc euh, maire de Villers, pour, euh, pour ceux qui l'ignorent, mais euh, pourquoi, comment le hasard, euh, première déviance de, de la communication, parce que parce que euh, jusqu'à présent, je faisais que de la communication et j'adorais ce métier. Euh, c'est le hasard, c'est vraiment le hasard. Hein. C'est un, un messenger une fois. Euh, je voulais m'orienter vers de la communication plutôt euh, data. Je voulais travailler sur la communication data. Et puis j'ai adressé une demande à François Werner qui m'a proposé de boire un café et qui m'a proposé le poste en fait voilà. donc c'était pas du tout euh, pas du tout prévu comme ça mais la politique si ça a toujours été un, ça a toujours été euh, l'engagement euh, sociétal a toujours été quelque chose de fondamental ok pour, pour j'allais dire pour moi et pour ceux pour qui c'est pas clair un directeur de cabinet ça fait quoi parce qu'on imagine un homme en, en costard qui suit son politique ça, ça fait quoi au quotidien ça, ça organise un tout petit peu la vie des élus pour enfin, de, de, déjà de de, de, de son maire là en l'occurrence hein, voilà. ça organise un peu son, son, son on prépare les réunions ça organise son quotidien ses déplacements euh, ses entrevues euh, ça, ça, ça travaille avec l'équipe ça écoute ça écoute ça c'est une deuxième, euh, deuxième, deuxième volet c'est prendre du temps pour écouter euh, les attentes les besoins euh, les expressions ça va chercher un peu l'information aussi voilà, et puis, euh, alors, j'ai la chance d'avoir un, un patron qui, euh, qui a pas besoin qu'on lui fasse des notes, mais il y en a beaucoup qui ont besoin qu'on leur fasse des notes, qu'on leur euh, mâche le, le, le travail d'expression, de, de, et lui, pas du tout il n'est pas du tout là-dessus. Par contre, euh, bah, lui, il faut lui donner un peu, euh, euh, lui faire part de ce qu'on entend, quoi, voilà lui remonter ce qu'on entend. Voilà, ça, il, avait, il se nourrit de ça. Donc voilà, il n'y a, a pas une seule euh, fonction de dire cap, ça dépend vraiment de, de l'UE avec l qui on travaille. Quoi, voilà, donc, euh, euh, je, ça, c'est mon expérience euh, aujourd'hui euh, à Villiers, mais euh, ce sera un autre maire où je travaillerai avec d'autres élus. C'était pas ça du tout la fonction directe. Voilà. Ok. Tu es par ailleurs euh, engagé euh, sur la collectivité euh, dans laquelle tu résides. Euh, donc tu as un mandat en tant qu'élu, conseiller ouais. municipal. Euh, tu avais brigué euh, le poste, ou en tout cas tu étais euh, tête de liste, euh, aux dernières euh, municipales, donc en 2020. Municipales un peu, euh, j'allais dire chaotique, et je trouve pas d'autres mots chaotiques, donc je vais rester sur chaotique. Euh, C'est vrai que bon. le lendemain on était confiné <rire> Sur le premier tour. Sur le, sur le premier tour, absolument. Sur le premier tour, oui. Je, je me souviens mmh. bien de cette petite période sympathique. Euh, donc, tu as une vision assez claire euh, du travail de l'élu dans le cadre de la majorité et du travail de l'élu, finalement, dans le cadre de l'opposition, ce qui est ton cas, et c'est... Est-ce euh, que les élus d'opposition servent à quelque chose Et quand je dis élus d'opposition, c'est aussi bien sur la, à l'échelon euh, municipal... Euh, j'ai envie de dire que député de l'opposition, euh, bizarrement, ou, j'ai envie de dire, mais il ne sert à rien, de toute façon, ça ne passe jamais ce qu'il propose. Alors, c'est vrai. Et, et, et ça, pour un, un mec comme moi, c'est un peu frustrant. Euh, voilà, C'est-à-dire, le côté, euh, euh, la partie construction, elle est, elle est très limitée. La partie, quand même, euh, tu attires l'attention, la partie, tu écoutes les habitants, ça, c'est quand même une vraie fonction euh, de, de l'opposition, euh, tu écoutes euh, aussi euh, euh, les agents euh, voilà, euh, de, de la Commune, ça c'est une vraie, vraie fonction de l'opposition. Alors, très honnêtement, t'entends tout, il faut, faut <rire> aussi faire la part des choses bien sûr. Mais, euh, euh, mais, mais cette fonction-là, euh, elle, elle, elle est quand même euh, indispensable pour la démocratie, euh, elle est un garde-fou, et ça, ça j'y crois Vraiment, euh, et je crois qu'il a besoin d'être connu. C'est pour ça que, si on peut parler un tout petit peu des outils qui sont là, euh, c'est quand même un facilitateur de l'action de l'opposition. Et ça, j'y crois, j'y crois vraiment. Outre le fait que c'est aussi un facilitateur du travail des, des, des fonctionnaires, parce que ça évite de faire des comptes rendus. Donc, c'est pas, <rire> c'est du gain de temps et c'est donc du, du gain d'argent. Et euh, c'est pas passionnant de faire des comptes rendus. Mais voilà. Mais autre ça, ça permet aux citoyens euh, d'avoir euh, l'information, de voir comment. On interpelle. Comment on, on, on peut aussi euh, bouger C'est pas facile, l'opposition, parce que celui qui a toujours le dernier mot, c'est automatiquement le maire. C'est prévu par les lois, et c'est très bien comme ça, et il faut oui. que ça soit respecté. Mais quand même, ça permet euh, de monter au créneau, d'attirer l'attention. Et, euh, et ça, je crois que la démocratie, euh, la démocratie en a besoin. Et, euh, je ne dis pas que c'est le plus passionnant, mais en tout cas, je, depuis que je siège dans l'opposition, je, je, je vois bien un peu l'utilité, et je vois bien aussi euh, l'utilité pour les habitants. Euh, d'avoir une pas, opposition, d'avoir une opposition, pas plus tard qu'avant-hier dimanche. Là, j'avais un, un message d'un monsieur. Euh, oui, il y avait quelque chose à travailler avec lui euh, sur deux sujets qui, qui lui tenaient à cœur, sur des parcours de vie. Et ben, il faut, faut les, fallait travailler avec lui. Et euh, voilà, je lui ai proposé le rendez-vous. On, on correspond aujourd'hui. Enfin voilà, voilà, il y, a, il y a ce lien avec les gens qui est très fort. Et, et il y a besoin de les entendre. Et ça, je crois que ça, ça, ça, ça, ça, ça participe. Et je, je, je vais te dire, Angèle, même dans mon boulot Aujourd'hui, euh, ce que m'a dit le monsieur, ça m'a servi aussi dans mon boulot aujourd'hui pour travailler euh, à Villiers, par exemple. Voilà. Sur, la, alors sur la partie opposition, d'un point de vue extérieur, et j'ai envie de dire euh, abreuvé, ou en tout cas, euh, voilà, euh, influencé, on va dire, par les médias, il y a un côté euh, critique, euh, j'allais dire, euh, critique non avertie, ou en tout cas, euh, le, le terme de critique Peut être un très beau terme mais dans le cadre de l'opposition et dans le cadre du, du, du milieu public et politique euh, il vient euh, moche et dégueulasse puisqu'on critique tout pour n'importe quoi n'importe quand et par principe on est contre et ça, ça génère en tout cas une forme de dégradation en tout cas de l'image des politiques euh, comment tu fais pour euh, être critique sans basculer dans le critique il bon, faut savoir que la plupart des délibérations, une grande majorité, on vote pour, par exemple, nous, euh, à l'opposition. Donc on n'est pas contre systématiquement. Là, on, est, on a voté contre une, une délibération, c'est celle du budget, où il y avait une augmentation d'un de 1% des impôts. Quand on sait que euh, la ville d'Essay, par exemple, euh, bénéficie d'une manne euh, liée à la publicité extérieure, parce qu'on a une grande euh, zone commerciale qui nous permet des, des superbes rentrées d'argent, on se dit qu'en ce moment où il y a une inflation qui part, avoir un pour d'augmentation de, des impôts, alors que d'autres baissent les impôts, voire pour les arrêter, peut-être pas le moment. Donc là, on a voté contre. Tout le reste, on a voté pour. Tout le reste, on a voté pour, parce que on est pour des projets, bien sûr, et, et, et je ne sais pas qui a copié sur l'autre. Enfin, dans les <rire> projets que j'avais présentés, et j'avais sorti mon programme avant, il euh, y avait un certain nombre de projets qui ont été proposés par l'Agriculture. Sur la lequel il y a une forme de convergence. Et puis, je ne pense même pas que c'est une histoire de copier, tout très honnêtement, c'est simplement que des idées qui vont dans l'intérêt des gens, on, on peut tous les partager, et bien sûr qu'on va voter pour, et bien sûr qu'on vote pour. Donc c'est le statut, de, de, c'est le mot « opposition ». Alors c'est vrai que certains aiment le terme « minorité plus, », plus exactement. Bon, bah, on emploie celui qui, qui nous voit bien, mais assurément, je crois qu'une opposition systématique, ça ne sert vraiment à rien. Et puis c'est un contresens à la démocratie. Sur le sur sur j'allais dire sur le, le point de vue plus général euh, je vais te donner quelques chiffres et, euh, et du coup derrière tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses. Ne cherche pas à lire mes notes, tu ne vois pas de Non j'arrive pas, j'arrive pas Tu es bien trop vieux euh... pour voir de là. Euh, taux d'abstention aux européennes de 2019, 49,88%. Euh, taux d'abstention présidentielle 2017, 22,3% au premier tour, 25,44% au second. Taux d'abstention législative 2017, euh, 51,3% au premier, 57,36% au second. Euh, taux d'abstention au régional 2021... — 66,72, euh, enfin en tout cas un peu plus de 65% sur le premier et le second tour. Au départemental, euh, même tarif. Au municipal de 2014, nous n'avions que 36% d'abstention. Et au municipal de 2020, on est à 55,25. Celle de 2020... On va charger un peu le Covid, après tout. Hein, ça nous fait plaisir. Non, mais le, le président de la République avait annoncé quelques jours avant, que euh, de, euh, le, le, le samedi, que qu on ça serait allait été confiné le lundi. Inévitablement, ça a joué. Il n'en euh, demeure pas moins qu'on est sur des taux de participation de plus en plus faibles, avec une forme de. Euh, allez, je vais oser le désintérêt ou le à quoi bon euh, se déplacer euh, pour aller euh, glisser notre petite enveloppe. Euh, ton opinion là-dessus, euh, je vais te demander un tout petit peu de structure. D'abord, toi, ce que tu en penses à titre euh, perso, à, à titre d'élu, euh, de, de collaborateur d'élu, euh, de citoyen et derrière, quelles seraient par rapport à toi certaines pistes pour essayer de, bah, de modifier un petit peu la tendance perso, euh, ça, ça me révolte. Perso, euh, je ne comprends pas. Euh, J'ai jamais raté un, un scrutin, donc je ne peux pas comprendre. C'est un truc qui... Euh, voilà, ça me révolte. Euh, on, on a la chance de pouvoir voter, on a la chance de pouvoir se présenter. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. En, en, en tant que collaborateur d'élu, c'est d'essayer de montrer... Euh, euh, de montrer euh, tout ce que ça peut faire un politique. Et ça peut faire des choses au quotidien, ça peut accompagner les gens. Et j'en connais plein, des élus qui accompagnent. Pas forcément que des maires, hein, des adjoints, des conseillers municipaux qui font leur boulot euh, de vivre ensemble, de lien social. Euh, ça c'est euh, alors je sais que le mot euh, gêne toujours peut gêner certains vivre ensemble ça moi j'y crois euh, vraiment j'y crois euh, j'y crois. Euh, c'est mon engagement aussi euh, professionnel par la communication la communication c'est partager l'information partager l'information ça veut dire donner du sens ça veut dire faire ensemble donc euh, voilà ça, ça je vois ça j'y crois et, et j'essaye de de le, de, le, de, le, de de le partager après euh, on ne va pas être bisounours. Quoi. Enfin, bien sûr qu'il qu y a des exceptions. Bien sûr que tout le monde n'est pas comme ça. Dans les, dans les élus, il peut y avoir des, des, des intérêts. Il y a des lois de plus en plus qui permettent aussi de, de contrôler ça. On a juste la chance d'avoir une démocratie. On a juste la chance que tout le monde peut se présenter. Et, et, et, et, et je crois, euh, si je vais même un peu plus loin, hein, ce n'était pas une question, mais je vais, je vais y, y répondre quand même, on aurait peut-être intérêt à limiter le nombre de, de, de, de mandats, et pas pouvoir faire plus de deux mandats du même type. Pour éviter la professionnalisation. Pour éviter la professionnalisation, pour permettre le renouvellement. Et et parce et... qu'il peut y avoir quand même une... Je... Quelque part, quand on voit des élus qui sont élus depuis euh, 90, euh, certains avant, euh, qui sont toujours élus aujourd'hui, euh, dans, dans quelle mesure, dans ces conditions-là, euh, un élu travaille toujours dans l'intérêt public et pas pour sa carrière voilà, je, je, tu vois, j'avais anticipé la, la question, j'ai déjà donné la réponse. Je pense que, alors, ce n'est pas, pas que la réponse à cette question-là, pardon. Euh, oui, pour, oui, pour, pour oui être je... bon, on peut dévier, on sait ce qu'on veut. On, on peut, on peut, C'est pour ça qu'il faut, il faut qu'on puisse, qu puisse mettre un peu euh, des jalons sur le chemin, qu'on puisse, voilà, qu puisse un peu euh, borner le, le parcours. Mais surtout, il ne suffit pas de mettre des bornes ou des barrières ou des limites, il faut surtout que les gens s'engagent. Il faut mmh. que tout le monde puisse s'engager. Ça c'est le cas aujourd'hui. Il faut que tout le monde peut le faire. Oui, tout le monde peut le faire. Tout le Mais monde le, peut le faire. donc pour toi, j'allais dire une des problématiques, c'est plutôt la volonté, la volonté de s'engager et de. Bah, ouais. De faire euh, voilà. le citoyen dans toute sa. Bien sûr, mais on le voit bien, dans, dans, c'est une question des temps modernes, quoi. Enfin, voilà, parce que c'est quand même. Euh, euh, c'est une question qu'on voit dans les syndicats, dans, dans toutes les organisations. Euh, les associatives, euh, publiques, euh, politiques, bien sûr. Enfin voilà, on voit bien que c'est quelque chose qui est, qui est difficile dans notre société aujourd'hui. Pourquoi Elle euh, ouais, est bonne la question là. Pourquoi Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi <rire> Anne-Gaël, ah, le... là, on a... il nous faudrait un peu plus d'une demi-heure. <rire> c'est pas grave, on peut dépasser aussi. Mais j'aimerais bien bien toucher deux mots de l'enjeu de cette Si, si, si, mais, mais c'est juste il y a plein de choses à euh... dire là-dessus. Et justement, parce que, à mon avis, c'est un début de réponse, ça. La vidéo la vidéo, c'est un début de réponse, bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors, lorsque Monsieur Chevardet monte du doigt dans le vide, c'est qu'en fait, il pointe du doigt les caméras euh, qui sont dans la pièce euh, et dont on a déjà expliqué euh, l'essence, à savoir qu'au départ, c'est un système qui a été développé pour filmer les conseils municipaux. Euh, du coup, on va rebondir là-dessus, puisque tu veux parler des caméras, et tu as raison, j'ai envie de dire, ça me fait plaisir. Euh... Euh, mais vraiment, j'accepte ton invitation, euh, parce que vraiment, je pense qu'il y a une pédagogie à faire sur euh, la médiatisation euh, de, de, du débat public. Il y a, a Aujourd'hui, on a une médiatisation, j'allais dire, tout va oui. Euh, donc, comment tu comment tu considères le, le traitement médiatique de l'action publique Il est à l'image de ce que ce que les gens ont envie d'entendre. Voilà. Et euh, je n'ai pas l'habitude de jeter la pierre aux médias. Euh, et par contre. Euh, je crois que ces solutions-là, euh, cette solution euh, captation vidéo, ça apporte une nouvelle réponse qui vient mettre un peu un terme à, à tout ce qu'on a pu véhiculer de chercheurs, de, de sociologues, de sciences de l'information qui vous disent que ce soit les cultural studies ou d'autres mouvements plus, plus, plus, plus, plus radicaux mmh. qui évoquent... Euh, potentiellement, ça peut aller jusqu'à la manipulation des, des masses, quoi. Par la vidéo, par la, la télé. J'ai bossé dans la télé. Euh, j'ai bossé à la chaîne parlementaire Assemblée nationale, j'ai bossé pour le Jour du Seigneur euh, sur France 2. Il euh, y, y, y a possibilité, par un traitement médiatique, d'apporter de la connaissance, d'apporter du sens. Euh, Aujourd'hui, euh, je suis président d'une radio associative, euh, RCN, où j'ai souhaité, euh, j'ai fait le pari il y a 5 ans maintenant, euh, de mettre de la vidéo pour, euh, pour la radio. Et ça nous permet de rejoindre un nouveau public parce que les canaux de médiatisation euh, sont euh, sont différents la bande fm c'est une chose elle existe toujours et c'est très bien mais on a besoin de passer par youtube on a besoin de passer par des, des capsules vidéo sur twitter sur facebook sur insta sur euh, sur TikTok, etc on a besoin d'utiliser l'image c'est un fait de société et la, la, la, la solution de ces captations là c'est d'attirer l'attention et la solution c'est qu'elle permet d'apporter des, des, des, des, des, des espaces où les gens peuvent avoir un temps de, de, de réponse. On a des émissions sur RCN, on a des conseils municipaux qui durent une heure, une heure et demie, deux heures au-delà. Je trouve que des fois, des conseils municipaux qui s'étendent trop, ça ne sert plus à grand-chose quand même. Euh, mais, mais ça, ça permet... Euh, ça, ça, enfin, en tout cas, il y a une responsabilité à ne pas faire des débats trop longs. Hein. Euh, en tout cas, euh, ça, ça permet d'apporter de la connaissance et ça permet aux gens d'avoir l'information. Et ça, ça me semble... Euh, quelque chose de, de nouveau ça peut donner le goût à la démocratie ça peut donner le goût à la démocratie et je le vois hein, à la mairie de, de, de ville où je bosse on a de la on, on a des gens qui regardent on a des retours parce que les conseils municipaux sont filmés alors c'est on... pas les mêmes publics que, parce qu'un conseil municipal a toujours été euh, public donc ouvert au public alors on... Capsule faite de la période Covid, je suis en mmh. que, ok. Euh, les, les publics que vous touchez par la vidéo sur les réseaux sont différents du public que vous aviez euh, sur place et qui était, j'allais dire, euh, historique ou habitué Laissons-nous un peu de temps pour analyser tout ça. En plus, on sort de cette... On sort. On, <rire> on espère. On, on, on espère sortir de la période Covid. Et on voit bien qu'on a du mal à faire revenir les gens aux conseils municipaux. Il n'y a jamais foule hein, non plus. Hein, mais, voilà. <rire> mais il y avait toujours une assemblée quand même. Quoi, voilà. On, elle revient tout doucement à l'Assemblée, voilà. Donc, laissons-nous un peu de temps pour analyser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a plus de gens qui regardent que de gens qui sont présents dans la salle. Ça, c'est un fait. Donc, ça permet de rejoindre plus de monde. Ça, c'est sûr, factuellement statistiquement, c'est sûr, on a plus de gens qui vont regarder les conseils municipaux. Et vous avez véritablement, euh, j'allais dire, un, un retour au-delà euh, des commentaires, euh, j'allais dire un peu comme parfois, ça peut être trollé, euh, un retour factuel d'apprentissage, de, euh, de connaissances, l'information passe et elle passe bien par ce canal alors, euh, le côté troll, on l'a toujours un peu, surtout en période électorale, déjà. Hein, normal. Voilà. Donc, normal. Ça se régule un peu, je trouve. Euh, il y a un côté, les communautés se régulent un peu. Euh, voilà. Le, le, le, le, le, le, le, la captation vidéo euh, permet la diffusion de l'information. Euh, et aujourd'hui, alors, eh, ben, ça permet d'irriguer un peu les communautés. Euh, je crois, et pour un peu... Euh, euh, Arrêtez un peu les spéculations qu'on peut avoir, euh, Bourdieuzen, enfin, au, au, qui, qui disent manipulation des foules. Euh, non, je crois qu'aujourd'hui, grâce à ça, on, ça permet de diffuser l'information, ça fait la preuve que non, on n'a pas dit ça. Non, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça parce que regardez la vidéo, elle vous, le, elle vous, la, elle vous apporte le témoignage. De... Je ne suis pas, un, un pour autant, un défenseur de la vidéo partout, tout le temps. Il y a des débats qui bah ont... Bah alors, besoin... hein. mais non. Non, mais non, tu ne non. vas pas me savonner la planche Non, hein. non, non, <rire> non, mais justement, il faut pouvoir tout dire. Hein. Voilà. Il y a aussi, il y a aussi euh, des débats qui doivent pouvoir se, se poser au sein d'un groupe de travail, une réflexion, un temps d'échange et, et, et ces temps de questionnement, tout ça. Euh, ils ont besoin aussi euh, euh, que le groupe se fasse. Et là, euh, la mise en place de caméras euh, n'a pas forcément... Sa place, mais un Le conseil municipal il a pleinement sa place. Il est fait pour apporter, qu'on soit dans la majorité ou dans la minorité, les arguments, les engagements, euh, les prises de parole des uns et des autres. Ça, c'est vraiment euh, essentiel. Et avec une, retrans une retranscription euh, vidéo fidèle, euh, j'allais dire euh, fidèle à l'expérience euh, en présentiel. Euh, le fait qu'on euh, pourrait se dire, euh, oui, mais un petit montage de conseil municipal en mode résumé euh, permettrait également de, de faire le, la com et de passer l'info. Ouais. Est-ce que ce serait euh, plus efficace Alors, on est dans le pré-mâché, dans. OK mais Ça c'est la, la fonction des JT, ça se fait, ça peut se faire. Dans une collectivité, je ne suis pas sûr qu'on ait les, les, les moyens euh, techniques, humains et temporels pour le faire, quoi, voilà, parce que ça demande du temps. Et voilà. Mais, euh, mais au moins fournir la matière brute. Après c'est aux gens de se faire une opinion. Euh, mais bien sûr ça peut se faire, mais là ça demande des capacités, de, c'est là un peu de télé qui parle, ça, ça, ça demande de, des capacités de montage a, pour, pas euh... forcément dans les collectivités, etc. Et donc ce n'est pas notre métier. Et puis, ce n'est pas le même format, ce n'est pas la même vocation. Euh, euh, quand je dis la captation d'un débat, ça permet aux gens de se faire une opinion. Voilà. Donc, il a, avec l'intégralité des propos. Et il faut se taper, pardon pour l'expression, mais il faut <rire> se taper euh, la meilleure de débat. Mais ça contribue à, à avoir le, les différents sons de cloche et on a besoin de ça. Alors qu'un montage, bah, ça prend bien son nom. C'est subjectif, voilà. par définition. Et, et, et, et, et, et, et là, on revient à ce que disait Bourdieu, hein, euh, manipulation des foules, quoi, par le montage, oui bien sûr. C'est bien qu'on ait aussi la matière brute, c'est bien qu'on ait la pierre brute aussi, qui, qui, soit, euh, qui soit disponible et rendue disponible. Et ça, c'est quand même la chance de, de notre démocratie aujourd'hui, ça peut devenir une chance. Par contre, que la caméra change un petit peu la démocratie, ça, c'est possible. Euh, on le voit, là, c'est quand, quand à l'Assemblée nationale, les débats ont commencé à être retransmis. Ça a changé les formes d'expression. Ça les change aussi en conseil municipal. Ça, ça change véritablement le comportement des gens Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On Et sait ça... que quand c'est filmé, voilà, on, plus on va plus ouais, travailler sur l'organisation. Mais c'est plutôt positif, ça. Eh ben, bien sûr. Mais c'est pour ça que, bien sûr. Parce que certaines, euh, certaines objections, on va dire, d'élus ou euh, d'équipes euh, de. Certaines mascarades, démagogies, auront euh, <rire> un peu moins leur place. Oui. De, de majorité disent que, euh, finalement, la, la captation vidéo offre une tribune euh, à l'opposition pour. Bien sûr! Euh, mais du coup, si on prend les deux pendant, positif et négatif, à savoir, bon, c'est davantage bossé, c'est plus efficace, en plus c'est transparent, chacun peut accéder à cette information. Et oui, mais ça génère une tribune où il peut y avoir euh, parfois, comme on, comme on peut le voir à l'Assemblée, des performances d'acteurs ou en tout cas des excès de, de mots, de tons euh, liés à la présence de la caméra. Euh, malgré tout, tu... qu'est-ce qui penche le plus dans la balance Les performances auront toujours leur place pour l'expression. Donc, il n'y a pas de Une performance oratoire, elle aura toute sa place, même en, en transmission vidéo, ça n'empêchera pas. Donc, ça, c'est merveilleux. Enfin, voilà, ça pourrait ça pourra être vu. Euh, par contre, les abus de langage, euh, point de vue, donc, automatiquement, ça va réguler. Je pense que la mise en place de la caméra. J'ai bien mis dans un certain périmètre, il y a des, ouais, des lieux sûr. où on doit travailler et ça doit pouvoir être délimité et sans présence Une forme de, caméra. de huis clos. Une forme de huis clos, parce que le temps de questionnement, le temps d'expression, c'est important qu'il y ait ces temps de travail qui ne sont pas forcément finis. Mais par contre, d'autres, ça ne va permettre que l'excellence, ça va permettre que de devoir argumenter, que de devoir mieux travailler, plus travailler. Donc ça sert à la démocratie, ça j'en suis vraiment convaincu. Ok. Eh bien écoute, moi ça me fait bien plaisir. Ah, <rire> et et c'est pas des bagos, hein, parce que je t'ai bien, bien dit, euh, la caméra, pas partout. Oui, voilà, <rire> non mais si partout quand même. Ah, là, là, là, là. <rire> bon d'accord, pas partout. Euh, en tout cas, je te.. Je peux dire encore un mot sur l'intérêt Bien euh, sûr. Euh, ça nous permet aussi, euh, je vois à la radio.. Euh, à RCN, je vais faire deux secondes de pub quand même, à RCN. Mais, mais comme, comme à la mairie, ça nous permet de retransmettre des événements qu'on ne pourrait pas faire. Je, je, je, je, je, je, souhaitais très fort, par exemple, au moment du Covid, qu'on retransmette, on faisait des animations musicales à l'extérieur pour que nos, nos seniors dans les résidences autonomes puissent bénéficier d'un petit spectacle musical à l'extérieur et puissent regarder à la fenêtre. j'ai filmé ça? Je rêvais que ça soit filmé. Parce que, moi, pour, que pas vu. pour que ça puisse être euh, aussi euh, proposé euh, aux, aux enfants, aux petits enfants qui puissent avoir aussi voir leur papier ou leur mamie, qui profitent d'un bon moment, euh, voilà. Parce que ça, ça fait du, ça fait communion, ça fait sens, et, et, et ça fait unité. Et, et ça fait lien social, et ça fait vivre ensemble. Et, on en, et, et je, voilà, ça, je pense que c'est des réponses. Autre autre exemple, euh, à la radio, euh, se, se faire un débat sur euh, deux heures, sur euh, ou même une demi-heure, sur euh, euh, Santifontaine, euh, la la Fondation Santifontaine, euh, Nicolas Gridel, qui euh, ouvre un nouveau foyer euh, d'hébergement en plein cœur de la ville et qui donne la parole à, à des jeunes ou euh, moins jeunes euh, déficients visuels ou aveugles euh, qui, pendant une demi-heure, peuvent dire leur joie de venir habiter en ville. Euh, Qu'est-ce que ça change dans leur vie euh, avec leurs éducateurs, mais avec leur nouvelle autonomie, avec leur nouvelle liberté Et ben ça, il y a, y a que ces outils-là qui le permettent. C'est pas été des grandes filmé chaînes. a été filmé, c'est disponible en podcast. Alors je demanderai la... à Aurélie qu'elle ouais. le... ouais, mette le sûr. lien, si tu veux bien, dans la publication, ouais, qu'on puisse euh... tous en profiter. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est génial parce que on a fait un dialogue entre les personnes résidences, celles qui accompagnent, les dirigeants, et puis et puis tout le monde s'exprime, tout le monde se, se rencontre aussi. Et tout le monde se découvre un peu, y compris les familles. Voilà, donc ça c'est, et ça, ben voilà, ça, on peut, et ça c'est la société d'aujourd'hui qui le peut. Donc aujourd'hui, on a, avec les nouveaux systèmes de médiation, on a de, de nouvelles possibilités de mieux vivre ensemble. Et finalement, j'allais dire d'informer véritablement sur ce qui se passe, ce que c'est, quel travail est fait, et pas que ce soit cette espèce de d'imbroglio, de, de découpage administratif un peu flou finalement. Euh, nombreux sont ceux qui ne voient pas euh, et n'ont pas conscience du travail qui est réalisé dans l'intérêt collectif. Avec l'adverbe que tu viens d'employer « véritablement », c'est-à-dire « en vérité et dans la vie ». J'adore ce mot eh ben, je crois qu'on va finir sur euh, « véritablement », parce que j'ai euh, véritablement passé un très bon moment avec toi. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Euh, on va bien évidemment remettre les liens euh, à tout le monde, RCN, la ville de Villiers, enfin, ce qui est fait dans l'intérêt de tous, parce que ça, c'est extrêmement positif et ça fait du bien. Merci à toi, merci à ton équipe, merci aussi à ceux qui ont précédé euh, l'aventure Corp Media et qui ont permis qu -ce que ce ait une petite pensée pour eux. Et eh ben, le vois toujours et on en parlera en off devant l'apéro parce qu'il a oublié d'apporter la bouteille mais là on va prendre un petit apéro parce que c'est sympa euh, je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt, merci Christophe bisous